La ferme de la Durette c'est un projet ambitieux et donc qui est dans la ceinture verte d'Avignon. Donc c'est un, un lieu de, de production euh, de fruits, légumes et œufs, et c'est un lieu d'expérimentation. De, c'est aussi euh, ben, des fermiers qui travaillent, c'est euh, du passage aussi, c'est des gens, des chercheurs, euh, des gens qui viennent, euh, des, des citoyens aussi qui viennent y découvrir qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est l'agriculture bio, qu'est-ce que c'est l'agroécologie, l'agroforesterie. On est maintenant devant une réalité qui montre qu'il faut protéger les terres agricoles en proximité des villes et avoir le maximum de possibilités de sécurité alimentaire au travers du maintien des terres agricoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'installent qui n'ont pas en fait, de terres agricoles. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'envie, ils ont beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Ils n'ont parfois pas l'argent en fait, pour pouvoir se lancer. Et Terre de Liens en fait, va permettre euh, aux citoyens de participer à l'acquisition des terres. Donc Terre de Liens, c'est une association qui a pour objet en fait, de euh, pérenniser euh, les terres agricoles, donc de les soustraire en fait, à la spéculation et à l'artificialisation. Moi je trouve ça très, très enthousiasmant d'être de, de travailler sur un outil de travail qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à la, à la collectivité. Moi, qui viens de l'INRA et qui, qui baigne dans l'agroécologie depuis 4-5 ans, c'est vraiment, bah vraiment un site idéal pour moi parce qu'on enfin on a, on a quand même une grande liberté et une petite production qui est déjà intéressant pour essayer des, des pratiques comme ça. Bah si je suis ici, c'est par choix. J'ai fait le choix de, de, de, de quitter mon poste d'ingénieur de, de, de recherche au Grab pour, pour, pour continuer à suivre ce projet de la durette, mais de, de l'intérieur en étant agriculteur. On a un gros projet qui nous tient à cœur, là on a une parcelle encore sur laquelle on aimerait bien tester un nouveau système agroforestier, avec cette fois justement des animaux, en mettant notamment des volailles sous, sous un verger. Ben D'abord c'est des bons produits frais qui sont récoltés le jour même, produits localement, nous on n'habite pas très loin, et bio, donc nous on est tout à fait satisfaits des, des bons légumes de la durette. C'est aussi le respect de la biodiversité qui nous a intéressés d'être clients à la durette. Aujourd'hui, on, on a envie de, de voir de manière concrète en fait, ce, que, ce que notre argent en fait, peut, euh, peut faire. Donc, euh, je pense que le fait de devenir épargnant solidaire, de prendre des parts euh, pour permettre à Terre de Liens d'acheter des terres qu'elle va ensuite mettre à disposition des paysans comme euh, Maxime et Julien euh, pour pouvoir produire leurs légumes, je pense qu'il n'y a rien de plus concret. En Investir fait. sur la durette, c'est euh, mettre de l'épargne pour une cause qu'on soutient c'est un engagement responsable éthique. Ce n'est pas un gain en valeur, par contre c'est un gain en, je pense en, en projet de vie, en projet de société. Il y a des, des événements comme ça, comme des crises qui ne peuvent être que des prises de conscience pour repartir dans des bonnes directions, pour nous tous, pour la société.